et bonjour oh, à tous ces à je vous retrouve pour pour un nouveau live, à enfin, sur Sonic hein. Voilà. Euh, sur... sur le premier, tout premier tout Sonic. Je... sonic voilà et 200... et enfin, et on va. la chaîne mais là on va faire plusieurs niveaux en même temps bah je l'espère en désavant quand même voilà j'ai bien fait faire un euh... en route comme ça euh... bon, là, on va faire une autre. 100%. Parce que je pense pas qu'aujourd'hui on va faire tout le plus un live comme ça, gameplay, etc. Et après bah. Là on va sur cette axe sur cette texte, euh, sur ce tac là, on doit essayer d'avoir 50 anneaux et à la fin de ces niveaux, on va essayer de sauter dans, dans le machin. Ah ouais tiens enfin, c'est pas moi qui ai mis le déclencheur hein. à enfin, des filtres à g et, et bon. ouais, on soit dedans voilà comme ça on a... on a plusieurs trucs même si je fais pas 100% aujourd'hui mais les trucs alors par contre je crois que si vous remassez 50 à nous vous avez euh, un continu pour vous continuer dans l'aventure euh, si vous avez un un euh, bah, après le game over bah, vous reprenez où vous, est, où vous étiez mais si vous n'avez pas de ils vous avez un game over version on va pas faire de spin Dash. sur la mega drive et euh, donc sur la mega drive ou même sur la sega genesis et, euh, sinon, unes, hein. Mais on est sur sega genesis way. Oh much of Il y a des versions où on peut passer Sonic euh, par tête par exemple, bon, j'en ai, ai déjà montré des vidéos où on passe Sonic par Mario, mais euh, son ah, on peut se faire transformer en ça on passer par ça, donc voilà, Moi, j'aime bien euh, Mario dans Sonic, non parce que bah, c'est pas le même univers, quoi. Le encore plus drôle c'est de jouer Eggman dans Sonic. <rire> tu vois si j'ai fait cette vidéo je crois pas. Mais euh, vrai, Eggman euh. Eggman euh. contre Eggman en fait. Pourtant Eggman est invincible à part si vous touchez les pics, bah le je jeu plante en fait. D'ailleurs j'arrive plus à faire le petit code pour.. Euh... Je l'avais oublié. ça, je l'avais oublié. Bien sûr. Oh putain! Oh, bon, je vais voilà. je peux pas faire un truc. Ok, je vais essayer de ne pas. Je vais essayer de ne pas mourir. Hop. Je sais pas si vous m'entendez bien moi. Le jeu, mais moi j'entends bien. Je sais pas si c'est pareil. Hop Normalement, c'est bon. Premier acte de Marvel Zone Dernier. Voilà, dans Sonic.z c'est la troisième zone qu'on va avec euh, Eggman. Et la deuxième zone dans Sonic.z, bah, c'est Square Wayne en fait. C'est vraiment la base d'Eggman. En gros, on pourrait croire que Knuckles va chercher Eggman. Man a, a pris les, la master les à croire ça mais quand il n'est pas à ce point c'est sonic Pang c'est qu'il est à ce et pas du coup je crois que euh à Sonic je dis bon euh, Sonic avec 24 C'est cool ça! Mais bon, je le même coup Oh la je... Oh la je... Oh la vache! Je... Oh je... What? <rire> ok! <rire> Il n'est pas sa là, ouais! Génial, hein. voilà. ah, attends, je suis au clavier donc c'est pas après un jeu Sonic, c'est en 2d donc et euh, que ça va déjà vite donc je pas besoin d'appuyer sur deux boutons en même temps on a besoin de pas fin de standage dans ce jeu là c'est tout premier jeu Sonic donc euh, c'est sans logique voilà donc, bah, parce que là, vous allez me dire, ah ouais, c'est le premier question. Parce que là, c'est un peu Je veux qu'elle la qualité. Voilà, je c'est que Machins. Je suis derrière aller dessus ces verres en pile. Plutôt ses chenilles. Ah plutôt des chenilles. Mais euh.. euh C'est dingue, avec moi Alors ça prend des animaux qui existent en vrai, les crabes, les abeilles, les, les abeilles. Ah, les crabes, les abeilles.. Euh, 未经许可,不得翻唱或使用 Et je crois que ce passage-là nous emmène à un moment dans le niveau un petit peu plus loin. On prend le niveau. On prend ce passage-là pour aller. J'ai ces deux ici. Hop. J'ai quelques Déjà, il va y en avoir plusieurs qu'un seul à tellement plein que je vais me dans la lave pour les avoir. Je fais un mas toute façon. Un peu de chemin. Oh putain. Ouais Euh, <rire> ah. Oh non Oh il y a un bouclier oh, je perds un hein. C'est sauf que j'ai eu ah, aucun Oh. Attends, ah, c'est je suis à côté du coup je me ouais. Et hop là Hop là Tiens. wow wow wow, wow, wow. On se calme. <rire> oh bon, j'ai un petit Et ouais. J'avais une bien, seulement... Oh oui, je suis hein, Ok. Et bon, il Je crois que je meurs, parce qu'on a vu une fille c'est la mienne. C'était quoi ce so saut, Sonic Quand tu saches, faut pas courir en même temps dans les airs. Hein. Ouais, bon, oui, c'est le premier Sonic, hein. Bien. Il y a quelques bugs. Oui. Bon, je plus que les autres. Bon, le bichier, ah, hop! Oui. Oui. Des... Oui. deux Alors là, pour je passe en haut. Ok! Yes! Yeah. <coughs> yeah! Ouais, bon, on, on, on boss, c'est là <m hectare> yeah, je suis dans la On a réussi. j'avais des bugs une Touche. Ah, je pense que ça. Ok, donc j'ai trouvé une autre touche de saut, donc j'imagine que c'est cette touche là. Que je dois utiliser dans le menu principal. Je fais prêt pour avoir le debug mode. Non pas le debug mode. Pour avoir le select. bas, droit, euh, gauche, droite. Et là, vous avez. What oh non, c'est l'ambiance zone. On va se partir, on va faire l'ambirand un... zone. Oh, je triche. Oh, mais c'est bon. C'est pas dit que je vais terminer le jeu, mais. Mais pour un d'autres monde, c'est ça en fait le but du live. C'est de voir à peu près tous les mondes. Bon, oh, oh. ouais, l'un des rentes, on a compris le derrière. Ouais, c'est bon, je t'ai arrivé au boss à l'autre d'autres mondes. On va s'assurer. Ouais, bon. Mais on recommence et tout, euh, tout le temps, à chaque fois, non? D'ailleurs, ils ont mis l'empire euh, dans une le zone avant dans level select. Oh okay. là là, <rire> vous <'ai> pas compris <rire> Je suis pas mort, même. Mais... Ok. Si vous voulez, J'ai trouvé. On dans l'ennemi et me faire toucher. Mais en vrai, j'aime pas le niveau. J'aime bien la musique. cette musique de la merde zone je fais juste le premier acte de la merde zone après on passe à l'autre à l'autre ou un game over on va essayer quand même d'avancer. Je suis envie de perdre mon temps, mais on va quand même essayer de faire le monde. Tu okay. vas regarder j'ai putain! T'as raté par une Son team présente, attention! Hop, on va aller dans l'acte Starlight Zone, je crois que c'est Sprint Zone. Ah, tiens, score on a... on a parlé a parlé de ah, ça c'est beaucoup plus intéressant que le point. Ah non, je suis désolé, je passe l'un dernier. Je me passe. Bon bah, j'ai pas, c'est cheaté ça. Oh, c'est beaucoup plus intéressant de... de voir ça que de ne galérer. Ah non, vous pouvez. Bon, vous pas tout ce que vous voulez donc. Ah, Un quasi dans, dans les jeux ah, Mario, aussi. Va ça. Mario il a jamais eu. Je crois pas. On enfin, pense que dans Mario, il y a déjà eu des euh, des mondes quasi. Oh non, il met un antivirus devant mes yeux. vos mères vous là enfin, ils a, il a cru que on va le tirer chez comme ça il va aller à gauche comme ça il va se faire écraser ah, ah. ah, enfin ça. Ça, oh, on a terminé ce niveau enfin, niveau caché le jeu du je coup on va être pendant que je suis un arrive super yes mon antivirus il m'en pendant que je suis bien à c'est cool c'est bien hein je me prévient mais c'est pas c'est pas le moment quoi euh, vous voyez quoi c'est jamais le moment me dire ouais c'est pas normal frérot me dire mais pas maintenant tu me diras après ok tu vois bien que là je suis occupé le mec il va rassembler ordinateur mais t'inquiète le mec il part à antivirus, mais t'inquiète il est pas bizarre il est tout à fait normal c'est vrai mais c'est le mauvais moment quoi. Bon moi ça part avec les captures euh, comme d'habitude fais d'habitude. Ah je suis encore du je sais pas pris je sais pas combien de machins. chaque enfin, fois j'arrive à récupérer un anneau alors que euh, l'anneau normalement il est parti depuis longtemps. à chaque fois je fais J'ai peur Pourquoi ça me fait écrire à chaque fois C'est bon. Oh J'en je fais un autre. Mais attends, tu triches. T es... T es... T es... Oui alors, j'utilise le level Select. Au oh, moins, je l'avoue. J'utilise le level Select pour... Ouais. Ouais. Euh, j'ai raje au niveau de, de l'arbre zone parce que j'ai pas envie de le faire et j'ai passé trois heures du jeu. 不然我想 Shirève 我想 C'est bon, bon. bon je vais une vidéo ce live. Quand quand, en ouais dans ce jeu quand t'as des anneaux tu dis ouais mais quand quand t'as plus d'anneaux merde putain j'ai plus d'anneaux grave attention quand, quand t'as des anneaux mais quand t'as as plus d'anneaux tu fais grave attention ce tu fais attention plus faut faire attention et quand t'as des anneaux tu dis euh, non non non ah, non Et c'est non tout non Mais putain mais allez non ça non, oh, c'est cool. Donc on va passer au prochain. Chercher qui est Starlight Zone. On est d'accord, oh, on est d'accord. la nuit, zone de la zone, zone de la nuit plutôt. Ça veut, pas dire, euh, de zone, ça veut dire. Ça veut dire. Ça veut dire la zone de la lumière. Non. Ah maintenant il y a des astres, aussi. Euh, l'étoile de la lumière, zone. La zone de la lumière des étoiles. Ah bah voilà. La zone de lumière des étoiles. Faire le boss final, on va essayer de faire le boss final. Moi je dis, ouais, on va mais je fais esprit. Pourquoi j'ai envie de passer à l'autre C'est un boss ce monde, c'est pour ça. Ah, bien. Mais je connais pas ce monde, moi je suis resté un I don't know guys. Bon, ça c'est le niveau de Knuckles dans Sonic Sonic.id, pas vous ah, savez, le jeu, On n'est pas obligé d'ouvrir On peut peut-être tester aussi des fin games euh, De Sonic 1 j'ai vu des choses pas mal Parce qu'on va dire ah. tout le monde T'as cru quoi, t'as cru que j'allais vraiment tomber dans le trou Ah c'est je j'suis je pas de voir clavier sur lui. Je bouton enfin, pas c'est pas clavier sur lui. bouton J'suis pas de voir clavier sur le bouton Bon attends, on a commencé à... Au clavier on terminera au clavier, aujourd'hui. Non, à chaque fois j'arrive, au bah, troisième ème Donc on peut passer J'arrive au boss, à chaque fois. On passe à Ah ben là, à euh, là, zone ah, ben J'ai passé Quand il zone, je vraiment passé Mais on peut... je pas passé les autres les deux Je pas l'ai Je passe là mais je passe pas ça a rien à dire ce que j'ai dit pourquoi je passe là je passe pas enfin c'est sympa lui là non si on va aller chez les on va essayer le terminer. on va faire le boss. Ah, final, final, final. Ah, final, final, final. on va faire le bon on va je crois qu'on va réussir la coup. Ça se trouve que si on va le faire d'un coup, on a un peu de coup, mais. Oh Ah, je suis parti. Les déplacements de What C'est dans le mur. C'est énorme. De... Est ce Ils dans le mur. Qu'est-ce qu'ils font dans dans le speedrun Ah je t'ai eu commandement. Ça Ah robot... Ça c'est Reste, une de on a pas tout, tous les boeuvres, c'est tout on a tout vu les putain, on oh, a pas les qu'est ce ah si sûrement, sûrement tu les vieux en 2022 d'un autre moment j'ai joué j'ai joué en terre donc vous pouvez aussi en fait j'allais dire, dire 2021 ah, non en 2022 bon est-ce que je vais réussir je pense que non enfin je pense que c'est ah, chaud hein boss dans 22. Ok! Enfin. ah Mais ouais je Ah ouais. ouais. <rire> yes. Voilà Voilà Alors il Quand même tous les musiques. Ironstone, on est à deux. Ah, La ah, on voit quand même aujourd'hui. De toute façon, je pense que vous êtes euh, 100% d'accord qu'on passe ce monde. À... <rire> J'ai pas réussi. On a eu Game Over donc. Ah je suis un clavier aussi. Allez c'est À tous les aimants du chaos mais C'était euh, Sonic, euh, Sonic 1 aujourd'hui. Euh, on va retourner sur le menu. Merci à tous de regarder cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Enfin, merci à tous de regarder ce live, jusqu'au bout plutôt, et à bientôt pour un prochain live.